Je te souhaite une bonne journée l'ami. Ce matin avec ton expresso, on va se mettre du beau au cœur avec des sorties sombres, très sombres. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner avec la notification pour toujours être à la pointe de l'info. Allez, l'Archaon sonne le ralliement avec les nouveaux guerriers du Chaos. Alors c'est une faction original, si tu me permets, puisqu'ils sont là depuis le début de Warhammer. Mais ceux-ci bénéficieront de poses inédites et d'un look encore plus badass. L'avantage de cette sortie, c'est de bénéficier de toutes les avancées de Games Workshop en termes de gravure. M'enchant spécial pour moi au bouclier que je trouve superbe. Et le gars avec le masque en crâne est juste au top. Je pense que je vais craquer rien que pour les peindre. Alors ils seront associés au Cow Knight qui seront des chevaliers sur leur monture là aussi. On n'a pas les caractéristiques, mais franchement, visuellement, c'est splendide. Mets-moi ton avis en commentaire. J'adore les pointes de lance. En plus, les chevaux bénéficient d'une finesse qui est très appréciable. Ils sont certes en armure, mais ne font pas lourdeau. Franchement, celui qui est tout à gauche est très dynamique et celui qui est au premier plan reprend le crâne en casque du guerrier précédemment cité. Enfin, nous avons un Seigneur du Chaos et sa monture, énorme figurine est une réponse sombre à l'ordre célestant et un combattant vraiment terrifiant. On est là sur une proposition comme seul Games Workshop sait les faire. Franchement, je ne sais pas toi, mais le reptilien est vraiment terrible. J'ose imaginer des propositions de personnalisation. En plus, la couleur présentée ici offre un rendu sobre et classe. Pour le boss qui le chevauche, même constat, l'armure avec les plaques est majestueuse, quand je regarde toutes ces sorties, j'ai l'impression de retourner à l'époque de Conan le barbare et au raid sur son village d'enfance. On termine avec une annonce qui va vraiment changer la donne dans le monde de Edge of Sigmar, le Battlestone Slave to Darkness. Games semble offrir une passerelle pour les joueurs de Warcry et les collectionneurs en tout genre des univers chaotiques. On le sait, les Warcry et autres fortresses ne sont en réalité que des produits d'appel pour nous faire adhérer à Age of Sigmar ou à Warhammer 40k. On sait également que tous les profils de ces jeux spécifiques sont disponibles pour leurs jeux mères. Que diriez-vous de jouer vos Warcry dans Age of Sigmar alors oui, tu auras des factions des plus diversifiées, issues des différentes tribus barbares, et c'est bien là le but en fait. Tu pourras également constituer une armée avec un clan principal, comme les Chaos, et associer des tribus plus restreintes pour dynamiser ton jeu. Pour moi, c'est LA sortie de ce début d'année. J'ai beaucoup de petites factions, tant pour Warcry que pour Underworld. Et pouvoir transposer mes figurines dans l'un de ces jeux plus massifs, ben, c'est la marche qui me restait à franchir pour basculer définitivement. Le crossplay, c'est la clé. Avis à la concurrence, pour peu qu'il y en ait encore. Voilà, ces sorties seront pour 2020, donc on aura le temps de s'y intéresser. Bien entendu, je reviendrai dessus lorsque euh, je me les serai procuré En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, bah parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face. Allez, à demain, ciao On est là sur une proposition comme seul Games Workshop chez les fers. C'est les fers. <tousse> On est là sur une proposition comme seul Games Workshop chez les... Je vais y arriver. On est là... <rire> moi que toi